Bonjour à tous et bienvenue dans le retour du MMA, le Mortal Mythic Je sais que vous l'avez attendu pendant longtemps et on a dû l'interrompre, vous l'avez compris certainement, à cause du Covid. En fait, on était confinés, on n'a pas pu euh, continuer et finir euh, ce tournoi, mais à présent que les restrictions ont été levées, qu'on s'est tous vaccinés, qu'on a tous suivi le protocole, on peut recommencer. Et même si la période est chargée pour nous, parce que on tourne en ce moment alors qu'on est en plein dans un Kickstarter, euh, d'un autre jeu et c'est donc la première des deux demi-finales euh, qui va opposer cette fois-ci Naël dit la moustache, bien sûr, bien sûr euh, toujours, toujours Léo. à Arnaud Mercator, Arnos, Arnos. Arnos. Oh, Arnos. Arnos. le fameux, le, le grand Mercator bien sûr. <rire> Ce sont tous les deux brillamment qualifiés pour ces demi-finales, il euh, y aura une deuxième demi-finale qui sera tournée très bientôt et qui vous sera proposée très bientôt, avant enfin, évidemment la grande finale. alors en plus de ces histoires de, de Covid qui nous ont un petit peu perturbés, et encore une fois, nous en sommes désolés, je dois dire aussi que sur ces premiers, sur les, les premiers tournois qu'il y a eu, on va dire qu'on était un petit peu tranquille sur les règles. Il y a eu des fautes, il y a eu des erreurs, et pour éviter qu'il y en ait à partir des demi-finales, nous aurons euh, le contrôle d'un arbitre, et pas n'importe qui, CCCP, qui va superviser cette euh, partie euh, qui est classée, vous l'avez certainement vu déjà sur euh, BGA. Il a fait pas mal de tournois, il, a, il, est, il est monté à un haut classement et il va superviser pour faire en sorte qu'il n'y ait pas d'erreur de règle sur ces demi-finales et sur cette finale. Euh, vous pouvez toujours voter, hein, comme vous le savez, et vous savez que le grand vainqueur euh, remportera euh, un prix spécial. Donc, n'hésitez pas à suivre sur nos réseaux sociaux, votez, et, euh, voilà. et on, on vous proposera tout ça dès que possible. Est-ce que, messieurs, vous êtes prêts euh, Toujours prêts, ça fait... Plusieurs mois que je suis prêt. À... Eh bien, prêt on reprend où on s'en était, où on s'est arrêté la dernière fois. C'est parti Bon, eh bien, après avoir tiré la pièce, on est tombé euh, sur la hache, ce qui fait que c'est à moi de commencer. Alors. Tout d'abord, on va placer les deux pièges. Euh, je vais t'en mettre un petit par ici, là, juste là. Et un petit deuxième euh, par ici. Juste là, là c'est très bien. Et moi, je vais les écarter. Un plus. Ah, très bien. Bon, ça, on pioche cinq cartes. Et. voilà, euh... et je peux en défoncer autant que je veux, je pense que je vais hop, défoncer toutes celles-là et je vais en repêcher 4. Je vais voir lesquelles il a défoncé et on va voir cette petite beautés J'ai besoin de toutes les informations qu'il me faut, oh. Oh, des belles réactions. Et t'avais pas envie de localiser. Bon, trop trop de jaune, tu veux jaune. Moi je, je veux jouer, jouer euh, la... Surtout le moi, je joue la France. moi. peu de localiser, premier sauce, c'est pas mm. ouf que d'un. J'en prends ce qui me Hop. Et je replace ceci. Ah. Et je remélange mon deck. T'as moins de piocher maintenant bon. je, sais je sais pas. Mais pendant que tu choisis tes cartes, je vais, je vais placer mes champions. Euh... Je vais toujours mettre Jacques sur le côté, Goldard devant et la petite Calisa derrière. Je vais déposer ces trois cartes. Alors, montre-moi. Oh, qu'est-ce que ça dit de bon. Alors.. Ah, D'accord, ce petit nikit. Oh Ah oui, il a des, il a des bonnes cartes le nikit. Euh... Ok, ça oui. y Il est capricieux, mais il peut être Effectivement, est situationnel. Bon atout d'avoir dans ça. La, la première carte d'objectif, bien sûr, est de contrôler la zone de déploiement ennemi. Et ça, nous l'avions tiré juste avant le début du match. Et eh là, alors, je vais me placer... Ici. Ici. Et... Ici, très bien, bon, c'est à moi de commencer du coup, alors tout d'abord je vais utiliser mon, mon noyau de création pour me déplacer de deux zones avec Goldar, ici, puis je vais utiliser mon euh, corps rouge pour utiliser Harpon Strike, le, le coup de Harpon. Pour me déplacer de deux zones, enfin pour me déplacer d'une zone ici et te poule ici sur deux jusque là et suite à cela avec mon corps bleu utiliser le l'appel de l'encre qui va en me déplaçant juste là en t'attaquant à 1 est ce que tu souhaites réagir non non donc je t'appuie une blessure je te pousse Ici, dans ce piège qui inflige 3 blessures. Ça fait 4 oh blessures d'un coup. La Dès la le la début. La ça la part la sur la les chapeaux de formidable. Et cela met fin à mon tour. Je défausse donc ceci. Réhabilite mes différents noyaux. Et repioche 5 cartes. Et oui, et je vais devoir remplacer un piège. Lucas qui a subi le dégât. Ah ah bien, Merci. on me dit que c'est celui qui est suivi des gars qui remplace le excuse. Le piège. Bah, du le coup, piège. Bah, un là, coup. replace un piège où tu le souhaites. Hop, ah bah, je vais me gêner et je vais le mettre de ton côté. Ah Hop, comme ça, t'as un beau ah chambon bah. devant toi. Voilà, de suite. C'est à moi. Oui. C'est parti. Alors, je vais juste prendre mes cartes que je vais placer ici pour qu'elles soient donc, toujours en vue ici et en vue aussi de, de notre arbitre qui Regarde euh, d'un air attentif cette partie bien sûr. Toujours tout est fait derrière la gueule de l'Aris. Surtout euh, la défaite de mon chat Aronos. Je veux qu'elle soit sans équivoque. Ouais ah, non, je suis obligé de me garder du rouge. Ah, C'est chiant pour' bon, on a une main qui n'est que bicolore. Ah, ça je ne te le fais pas dire. On va utiliser une marque corsée sur. Sur, sur mon gros King Alistair, il va faire un mouvement de 2-2, un mouvement de 1, et le force médaillé est de 1 de dérine Je vais utiliser un bleu, je vais avancer ici même plutôt. D'accord. Alistair avec Bow Before The King, ah. et je vais déclarer une attaque, Contre... Et qui fait quoi Qui infligerait une peur si jamais tu subis des dommages. Et... elle est à deux de dommages. Et peur, c'est que je.. Tu dois aller dans la direction opposée. Très bien. Bah. Euh, Soit. De A. Vas-y. Donc tu m'attaques à deux, je subis donc une blessure. Euh, je t'attaque à 2. J'ai un d'armure. Tout à fait. Je, je subis une fait. blessure. Eh bien je m'éloigne. Euh.. Effectivement, ouais, je mets juste ici. Bien. Euh, et avec mon jaune, je vais faire bouger ici et soigner en utilisant la capacité de soin sur Nikit. Et c'est la fin de mon tour. Alors, c'est la fin du round. On déplace de 1. L'objectif et on tir une nouvelle carte. Contrôler la zone jaune. Donc au début de mon prochain tour, il faudrait que j'ai cette petite zone. Je vais faire avec Goldar, je vais venir ici, en dépensant mon corps jaune, pour utiliser euh, le N'Dar. Je vais me placer, pardon, juste là. Il me permet de me déplacer de 2, de t'attaquer à 2 et de piocher 1 pour chaque dégât que je fais. Donc je me déplace ici, soit tu réagir. Alors, ça te ferait récupérer une carte de... par dommage. Ouais. Sinon, tu ferais deux nouvelles cartes. Deux cartes. C'est plutôt vilain. Hein. Donc, je vais réagir. Ah. Et je vais faire une révérence qui immune à la peur. Le petit Je t'inflige quand même une blessure. T'inflige quand même une blessure. Et tu peux Je pioche une carte. carte. Très bien. Ah, c'est un choix, un choix, un choix compliqué. Euh, je vais venir jusque là. Je vais tenter le coup de grâce. Avec le rouge, donc d'abord je peux dash de 2. Ensuite, avancer de 2, donc j'avancerai avance, de 1 ici. Je t'inflige une attaque à 2, plus 1 pour chaque destruction de cartes dans, dans mon deck. Et actuellement j'en ai qu'une, donc ça fait un dégât euh, supplémentaire. Donc ça fait une attaque à 3 sur Nikkeez. Souhaites-tu contre-attaquer ça tu fais une réaction. Ça ferait 3, ça serait une mort. Euh, ouais, hélas, je ne peux pas y éclater. Bon, eh bien, une mort. Et mon Jacques, mon petit Jacques, qui passe. Oula, pardon. Qui passe au niveau 2, qui était d'ailleurs déjà. Excusez-moi, je ne l'avais pas retourné. Et un point de victoire. Et je gagne donc un point de victoire que je peux placer ici. Hop là, le premier d'une longue série. Bouge pas, il arrive. Donc, euh, maintenant que mon Jacques est passé niveau 2. Euh, au début de chaque phase d'activation, je peux euh, re-rendre euh, prêt l'un de, euh, de mes corps qui a été utilisé, l'un de mes noyaux qui a été utilisé. Ce qui est très utile pour utiliser notamment des euh, contre-attaques. Euh, et suite à ça, je vais utiliser mon corps bleu pour me déplacer euh, d'une zone vers ici et planifier une carte que je vais replacer au-dessus de mon deck et défausser les trois autres. Pour ensuite pour nouvelles 3 de jeu Est-ce qu'il a encore combien de PV, ton gros patatouf de Capitaine 7 PV. Ouais, on commence à lui là Je vais jouer... un corps de destruction avec... Urson Speedfire. dans lequel je vais faire avancer 2... 2-1... Nikit. Je vais faire une attaque en ligne droite. Ah, 2 de, de, de dommage. Il y, a, il y a des cartes de destruction dans la dépose, donc du coup j'ai pas le bonus. Néanmoins, ça obtiendra un touch de 1. Donc ah. un dommage supplémentaire ah. si tu te cognes. Donc, je vais utiliser mon corps rouge en réaction pour utiliser ceci qui me donne plus 1 d'armure et qui annule tous les effets de cette attaque. Ah. Ça fait donc 0 dommage. Exactement. Allez, je vais faire ça. Je vais utiliser mon corps de manipulation pour bouger des lignes de 2 sur mon fin gauche et faire 1. Ah the trap qui est à 4 de portée 1 2 3 4 sur ton goldar qui lui inflige 2 de dommages plus 2 si la cible est sur une case de piège c'est qui est le cas et oh oh. après l'attaque si la cible est sur un hexagone de piège elle souffre d'un stun très bien tu devras donc te défausser d'une carte de goldar pas de souci donc euh... si tu n'en as pas de me montrer ta main eh bien pas aucun problème donc là, je subis une, une attaque à 4, c'est ça C'est ça. Donc je prends 3 dégâts, car je suis sur j'ai un, un d'armure, et un stun, donc je te montre cette carte, Intimidation, que je vais tout de suite défausser. C'est donc euh, la fin du tour, j'ai trié mes cartes euh, pour qu'on puisse mieux voir euh, qui a joué, euh, quoi, etc. Donc on avance de 1, les objectifs, hop donc alors deux champions mais adjacents à la statue euh, jaune. Ah oui, effectivement. Effectivement. C'est euh... plutôt bon pour moi. Comme c'est le début de mon tour, je vais regagner un corps grâce à mon petit euh, Jacques. Donc suite à cela, je vais utiliser mon corps bleu pour me déplacer de deux ici. Puis mon essence jaune. Pour utiliser Heaven's Blessing, là, la bénédiction euh, du paradis, qui fait que je, euh, je cible n'importe lequel des champions qui se soignent de 2, et qui gagne plus 1 d'attaque et plus un de mouvement jusqu'à la fin du tour. Et bien sûr, je peux me déplacer de 2, donc je vais aller euh, juste ici. Euh, bah, je vais utiliser mon corps rouge pour me déplacer ici. Et c'est la fin de mon tour. Donc suite à cela, je défausse mes deux dernières cartes, donc la première ici et la deuxième là. Euh, je remets mes, mes essences actives, comme ceci, et je, re je renfloue ma main. Et je vais donc devoir remélanger comme ceci. Ah là là. Ça sent le souffle. Ah bah, je trouve que ça sent plutôt bon. Ça sent sacrément le soufre. Hein. Voilà, faut peut-être enlever le casque au bout d'un moment après. J'espère euh... qu'à l'intérieur, ça me pas sentir très bon, haut. Hein euh... Surtout par cette chaleur, Mino. Je pensais que c'était parce que t'avais laissé euh, le camembert sous la table, mais... Ah bah... J'ai même pas pu le prendre. Ils m'ont pas laissé prendre mon camembert. J'ai euh... même pas ma peau sur ma vie. Ça se trouver avec une autre épidémie, ça. Ouais, je peux même pas m'humecter la gorge. <rire> ah, pas du tout. Il ah, y a deux objectifs sacrément bien ancrés de ton côté, avec euh, le contrôle de la zone jaune et les champions adjacents. Ah, putain, on est là pour jouer au jeu, quoi. En plus, t'as sacrément bien rabiboché en plus ton Goldar, c'est vraiment incroyable, cette qualité. Ah bah ça, c'est grâce à une petite calise, là, toujours, toujours là, sur les plumes, sur les côtés, pour soigner une euh, petit Jacques et une petit Goldar, bien sûr. Allez, on va utiliser un... une essence de création pour jouer longue vie au roi. Ouf. Et on va faire glisser, tu m'excuseras, Hop, là, ici. Il va lui donner un bon coup de rive dans la pogne. À combien À 3. À 3 Et quels sont les effets Si jamais ça t'avait tué, j'aurais pu me soigner de 2. Ce n'est pas le cas inflige juste une attaque à trois là je vais juste une attaque à trois. je vais utiliser mon, euh, mon essence rouge pour utiliser le, le coup qui part par une blow. je peux défausser je gagne un d'armure je peux défausser jusqu'à trois cartes et, euh, et pour chaque carte de manipulation je vais gagner un d'armure. donc notamment je vais défausser le coup de lame euh, bon bah le magnifique coup de l'âme hein, voilà écoutez bon c'est compliqué de traduire à la volée comme ça ce qui fait que je vais gagner deux d'armure donc trois d'armure et je ne prends euh, aucune blessure hein. et il n'y a pas une histoire de pourquoi je me prends des dommages dans la tronche euh, non ce n'est pas celui-là ça ah, je m'en sors bien là non n'est non, non, pas celui-là ah. tout va bien pour l'instant tu as encore envie je vais utiliser euh, mon essence bleue pour faire une course à 2 de mouvement sur Alistair. Oh, oh. il est venu contester mon... mon objectif là Et je vais utiliser mon essence rouge pour avancer des rines et mettre une petite claque dans la tête du piètre. Ah A1. A1 ah, Sur un ennemi adjacent. Très bien. Eh bien, je me prends directement une blessure. C'est la fin du tour C'est la fin de mon tour. Très bien, donc je n'ai pas ça, ça, avance. Je contrôle la zone jaune, je gagne donc deux, euh, deux trophées. J'ai aussi un, deux héros adjacents à la statue jaune. Je gagne donc encore un trophée. Ah non, c'est terrible. Hein. Je ne pouvais pas faire grand-chose pour l'en empêcher, hélas. Et on tire une nouvelle carte, bien sûr, qui arrive ici. Bon, comme c'est le début de mon tour, je peux récupérer grâce à mon petit Jacques, mon petit... Euh, yeah ma petite essence rouge. Je vais juste pour remplir ma main. Je vais devoir de redémanger toutes mes cartes. Je vais vous dire le détail. Ça ne pas. Je vais utiliser d'abord mon naissance jaune pour euh, utiliser une vie de pirate pour moi. Donc, pour piocher un, me soigner de un, et je peux euh, défausser mon naissance mon mon bleue pour euh, planifier deux. Euh, euh, et en même temps, je peux me déplacer, donc je vais quand même me déplacer ici. Je ne vais pas, je ne vais pas planifier. La planification, c'est toujours compliqué, ça fait mal. Hein. Donc, euh, suite à cela, je vais utiliser mon essence rouge pour utiliser le coup de Harpo. Ah, Pou du harpon, Me déplacer de 1 ici pour euh, attirer ce petit Aïster derrière moi. Allez, viens, viens, viens par ici, une petite attaque à 1 qui t'attire de 2. Euh, je peux pas te laisser me piquer. Mon seul objectif euh, faisable. Ah. Donc je pense que je vais essayer de faire que la petite Dérine de se jeter devant son papa. Où l'as tu? Je vais donc du coup la placer devant pour qu'elle ne puisse pas. Pour que Alister ne bouge pas de sa place. D'accord, mais il gagne un il gagne armure quand même. Ouais. Il gagne quand même un armure, donc il ne il prend deux dégâts. Du coup. Oui, il ne prend pas. Donc il ne prend pas l'attaque, mais le fait de l'attirer ici, bam Il lui prend, va quand prend même subir deux blessures. Il prend deux blessures, bien sûr. Je vais donc après utiliser euh, mon essence bleue. Pour euh, arriver ici. Hop là. Cette violence. Hop. En fait, je vais aller directement là. Tac. Va déplacer ici. voilà, Là. Bon, je gagne quand même. Honorablement. Au début, voilà, c'est cool. le début de ton tour. Tu gagnes donc de... ces deux points que tu auras durement euh, gagnés et que amplement mérité, bien sûr, dans le respect des règles de l'art. Par ah, ça, revu pas le couteau dans la plaie, hein. ah, non, mais écoute, il faut il faut savoir honorer son adversaire quand il s'est donné à Pog, mais je vois que tu t'es donné à Pog, et ça, ça me fait plaisir. Aïe aïe aïe aïe aïe aïe Je vais utiliser mon corps euh, rouge pour faire une... Qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que Hunter's Query. Regarde le chasseur et je vais jeter éperdument la pauvre Derine dans le piège. Oui, qui, est ah, qui me, qui me paralyse en plus. Non, j'avais besoin qu'elle aille plus loin. Qu'est-ce que ça fait Elle ne peut plus bouger de sa tour. Elle ne peut plus bouger. Ah là là là. Et là je ne pourrais pas t'empêcher d'avoir le contrôle du centre. Et euh... j'ai euh, le regard de dit et avec euh, le bleu, bah, il ne me reste qu'à donner une gîte symbolique à Goldar avec des Rhymes. Même, oh. pas, même pas, je peux même pas faire ça, donc je vais juste courir dans les champs. Oh, heureusement que j'ai apporté ma petite calise ah ouais. pour être Vous là. là et le bon trek. Euh... Tu marques la fin voilà. de mon tour. Du coup, on avance de 1 les objectifs. J'ai actuellement le contrôle euh, de la zone rouge. Je gagne donc un point. Ce dernier point qui vient s'ajouter à cette longue liste de trophées. Et c'est encore un corps de victoire pour Sachu. Euh, C'était euh, <rire> ah, un de mal, bien sûr. Ah, un Et voilà! C'est terminé, nous avons notre premier qualifié pour les finales. Belle victoire, magnifique victoire. La Dillard, ça, j'ai regardé, on ne s'en est pas relevé. Il a dérassé le pauvre bon Arnaud Mercator. Ce n'est pas tout à fait ça chaque fois que je me fais. Arnaud Mercator. En même temps, c'est ça de jouer avec un micro-ondes sur la tête. Là. <rire> ça ne de pas. Hein. Merci beaucoup, j'espère que cette partie vous a plu. Vous avez pu voir que cette fois-ci, pas d'erreur dans les règles. Et euh... nous vous montrerons bientôt la deuxième demi-finale pour que euh, on puisse voir qui rejoindra euh, euh. Naël Lamoussage en finale. Ne ratez pas le prochain épisode de MMA. Bon, vas-y. Bonjour à tous pour ce premier tournoi de MMA mythique. Euh. J'ai oublié. <rire> <C 'est>... Mythique... <rire> Mythique mais Mo... si... Non, mortel... Mortal, mortal, mortal attaque. Attaque. Ok, bon, je recommence. Hein. Mythique, mortal, attaque. Oui. Mythique, martial. Oui. Mythique, mortal, attaque.